Très bien. Alors, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Ah, excellent. Alors, je vous invite à tourner avec vos Bibles, vos agendas, vos iPads, dans Jean chapitre 21. Nous sommes à la fin. On termine aujourd'hui et euh, on va euh, entendre une belle parole de Dieu de, Beau passage qu'on connaît bien, sûrement, si ça fait plusieurs années que vous êtes dans le Seigneur, combien vous allez être édifiés. Alors, euh, regardons, on va commencer au verset 15, mais on va quand même survoler le chapitre complet. Mais au verset 15, « Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi? » Il lui répondit :« Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit :« Nourris mes brebis. » (Verset 18) En vérité, en vérité, je te le dis quand tu n'étais plus jeune, et quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains, et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, Suis-moi. Pierre se retourna, il vit venir derrière eux les, le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché vers Jésus et avait dit, Seigneur qui, est, euh, Seigneur, qui est celui qui va te trahir? En, voyant, en le voyant, Pierre dit à Jésus, Et lui, Seigneur, « Que lui arrivera-t-il? » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? »« Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? » C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites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 un échec, un échec dans votre marche chrétienne. Des moments où vous avez chuté, désobéi à Dieu, agi comme même un non-croyant. Ce n'est pas toujours des grands péchés, mais c'est clair que vous n'êtes pas fier de vous, de ce que vous avez dit, de ce que vous avez fait, comment vous avez agi. Moi, je me souviens très bien au début de ma vie chrétienne, ça faisait quelques années, peut-être trois ans que j'étais croyant, puis euh, le pasteur m'avait demandé d'enseigner à l'Église. C'était la deuxième fois qu'on me demandait d'enseigner à l'Église. Et euh, la première fois que j'avais enseigné, ça avait été extraordinaire. Ça avait tellement bien été, l'Église était édifiée, même le pasteur est venu me voir et dit, « Louis, sens-tu l'appel de Dieu pour ta vie pour aller dans le ministère? » À vrai dire, c'est à ce moment-là que Dieu m'a confirmé mon appel. Là, c'était toute une expérience mystique que je n'ai pas le temps de vous conter ce matin, mais c'était toute une expérience, je dois vous avouer. Et là, la, deux, la deuxième fois que là, le pasteur me demande d'enseigner, moi je suis prêt. Et là, je vais épater la galerie, hein? Là, là, j'avais tellement scorer la première fois, là, que là, là, « Hey, let's go! »« Les écritures, le passage... » Et là, j'y termine, je m'assois. d'un bar, dans le c'était des barres. Et là, au moment où je m'assois, je réalise que ce que je viens de faire. Tout le temps que je l'enseigne, je ne le réalise pas. Au moment où je m'assois, je réalise que j'ai voulu impressionner les gens. J'ai voulu me montrer smart, capable, rempli de moi-même. Et je vous le dis, j'étais été traumatisé brisé, là. Tellement brisé que les trois jours qui ont suivi... Je ne peux pas aller dans le ministère. Dieu ne peut pas utiliser un homme orgueilleux comme moi. Et Dieu, il a fallu qu'il fasse un, un travail de guérison parce que c'était vraiment traumatisant. Et cette expérience-là a marqué ma vie de sorte que... Quand aujourd'hui encore, je prépare un message, puis j'entends une petite voix qui dit, hey, « c'est bon, Louis. Ils vont aimer ça. Je la reconnais. » Et là, elle dit, « Je me souviens, moi. Je me souviens il y a 40 ans, ce que j'ai vécu, puis je ne veux pas vivre ça. Et peut-être que vous avez vécu une expérience similaire ou différente, mais qui ressemble à ça. Et ces expériences-là font en sorte qu'on n'est pas fier de nous. Hein? On, on sait qu'on n'a pas bien agi, on sait que ça déplut à Dieu. Et là, on doit apprendre à, à, à demander pardon à Dieu et à se pardonner aussi, de ne pas rester sur cet échec-là afin de pouvoir continuer. Aujourd'hui, dans notre passage, on est témoin de la conversation entre Jésus et Pierre. Pierre qui a vécu une expérience similaire quelques jours, quelques jours, peut-être deux semaines auparavant, où euh, il a renié Jésus. Et comme on va le voir ce matin, ça a été une expérience traumatisante. Mais la beauté de ce passage-là, c'est de voir comment est-ce que dans cette conversation-là, Jésus va rétablir son serviteur. Il va le rebâtir dans le sens que, non seulement Jésus lui a pardonné, mais il veut l'affirmer dans ses responsabilités, dans la mission que Jésus lui a confiée. C'est une histoire avec laquelle on peut s'identifier tellement facilement. Souvenez-vous, hein? Jésus, dans le passage, c'est écrit au verset 1 que Jésus s'est montré à eux, Jésus vient de ressusciter, il a démontré qu'il était ressuscité euh, à, à eu des femmes, ça a démontré que Jésus était ressuscité aux apôtres, Jésus a démontré qu'il a ressuscité à plus de 500 personnes. La preuve était claire, et là, tout à coup, les apôtres, sont toujours dans ce processus-là. Le verset 1 nous dit, euh, du chapitre 21, il dit « Après cela, Jésus se montra encore aux disciples. » Donc, pendant 40 jours, Jésus s'est montré à différents groupes de disciples. Michel en a bien parlé la semaine passée. Au verset, 4 heures, euh, verset 14, on a le contexte C'est écrit juste avant le verset 15 de notre histoire. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Et comme je le mentionne, hein, il y a 500 personnes. Oh, C'est une preuve solide. Hein? Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Donc au moment où Jean a écrit l'épître de Jean, il dit que plusieurs personnes ont vu Jésus et même il y en a encore qui sont vivants aujourd'hui comme lui-même. Cette histoire, elle nous est racontée par un témoin oculaire, quelqu'un qui l'a vu, quelqu'un qui l'a expérimenté. Mais là, Jésus n'a pas encore donné sa mission, on n'est pas encore dans acte chapitre 1 où il dit à ses disciples d'aller être de de des, des témoins partout dans la création. On est, là, les disciples sont comme dans une période d'attente. Et qu'est-ce qu'ils font les disciples? Ils font ce qu'ils connaissent le mieux. Ils s'en vont pêcher. Ils sont sept. Sept dont deux disciples qu'on ne connaît pas. Et là, les disciples sont comme un peu déstabilisés. OK, là, Jésus est ressuscité, c'est clair, mais là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne le savent pas encore. Ils sont comme un peu dans le brouillard. Ils ne savent pas quoi faire. Ils retournent dans leur zone de confort. Ils retournent à la pêche. Ça, ils connaissent ça. Du moins, ils pensaient connaître ça hein, parce qu'ils n'ont rien pogné. Mais quand même, c'est intéressant des fois que quand on est déstabilisé dans nos vies, hein, on va dans les zones qu'on connaît. C'est d'ailleurs pour ça qu'en vieillissant, c'est de plus en plus difficile de faire face au changement Vous savez pourquoi? Parce que ça nous amène en dehors de nos zones de confort. Alors, on veut revenir dans, nos, dans ce qu'on connaît bien. Et c'est ce que les, les disciples expérimentent. Et dans le texte, c'est écrit, que toujours dans le, dans le verset 1, que ce matin-là ou cette nuit-là, ils n'ont rien attrapé. La pêche n'a pas été fructueuse. Il est intéressant que cette histoire-là soit comme un déjà-vu. Vous vous souvenez quand Jésus a appelé les disciples? À peu près de la même façon. De, la, de quelle façon l'histoire se produit, c'est comme du déjà-vu. On voit dans Luc chapitre 5, verset 3 à 6, au début du ministère de Jésus, Jésus monta dans l'une de ses parcs qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit de la part qu'il enseignait à la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Même chose. Et c'est à ce moment-là, lorsque Jésus leur demande de jeter encore une fois les filets à côté de la barque, qu'on le reconnaît. Mais c'est intéressant, puis je ne saurais pas être capable de vous expliquer pourquoi. Mais c'est intéressant de voir que... Depuis que Jésus est ressuscité, on n'est pas capable de reconnaître Jésus comme ça. Il y a comme quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est son apparence qui a changé? Est-ce que c'est -ce est Jésus qui permet qu'ils ne le reconnaissent pas tout de suite? On ne sait pas. La Bible ne nous en parle pas. Mais quand même, à ce moment-là, les disciples ne l'ont pas reconnu, mais ils l'ont reconnu lorsque finalement Jésus demande de faire encore une fois la même chose, de jeter le filet du côté de la barque alors qu'ils n'avaient rien pris puis ils ont ramassé une grande quantité de poissons. Jésus, il sait comment agir avec ses disciples. C'est ça qui est beau toujours. Hein? Regardez chaque rencontre que Jésus a avec une femme, avec un leader religieux. Il sait toujours comment rencontrer les gens. Puis moi, ça, ça me console de savoir comment Jésus et aussi, moi, me rencontrer sur une base personnelle. Il sait où sont mes faiblesses, il sait où sont mes forces, il sait quel côté attrapé de ma personnalité, parce que c'est un Dieu personnel. Et, un, et ce Dieu-là, personnel, dévoile encore une fois de quelle façon merveilleuse il prend soin de l'apôtre Pierre. Parce qu'on peut imaginer dans quel état il était. Il devait vivre des choses tellement difficiles à l'intérieur de lui. Alors, Jésus est sur le bord de la plage, ils ont des poissons, et là, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il, euh, il prend soin des autres, et ça vous démontre aussi un peu, on a quand même certaines informations, à quoi on va peut-être ressembler après notre résurrection. On voit Jésus qui est là, qui est, qui est comme en personne, et il fait un feu, et il fait cuire du poisson et il mange avec ses disciples. Ah, ça aussi, les, les repas, c'est un thème qui revient souvent dans la Bible. Hein? Dieu, il aime ça quand on mange ensemble. Il aime ça qu'on jeûne. Mais il aime ça qu'on mange ensemble, parce qu'autour d'une table, c'est convivial. Les Québécois, ils se réunissent où? Dans la cuisine. Dans la cuisine. Puis s'il y a une îlot, malheur à ses femmes. Attends, attends, <rire> Et ça va être dur de faire à manger avec un îlot dans la cuisine parce qu'on est toujours autour de l'îlot. Autour d'une table. Et Jésus, il sert ses disciples. Il prend soin. Ils dit avez-vous mangé? Non, on n'a rien attrapé, Seigneur. Venez, je vais pourvoir à vos besoins. Et là, au travers de ce repas, il entame une discussion avec l'apôtre Pierre. Une belle conversation. Il veut avoir cette conversation avec Pierre-là, avec Pierre pour différentes raisons. Encore une fois, comme je l'ai souligné tantôt, on sait que Pierre a renié Jésus. Et Jésus prend soin de Pierre. Pierre, comme le souligné la semaine passée, Michel, Pierre c'est le leader du groupe. C'est important que son leader soit rétabli. Et là, il ne veut pas qu'il soit rétabli de n'importe quelle façon. Il veut qu'il soit à la bonne place. Il veut qu'il soit dans des bonnes conditions, comme Dieu voulait que moi, je sois dans des bonnes conditions pour servir Dieu. Que je comprenne que c'est Dieu qui fait la différence. Dieu n'a pas besoin de mes habilités pour toucher aux gens. Le salut, c'est un miracle. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Et là, on est là avec toutes nos techniques. Hein. J'en ai appris des techniques d'évangélisation, Et c'est pas mal. Mais c'est pas ça qui fait la différence. Comme on va le voir ce matin. Donc, dans cette histoire-là, on retrouve quatre, quatre aspects de cette rencontre-là de Jésus avec, avec Pierre et auxquels on peut s'identifier. Premièrement, comme je l'ai souligné, Jésus est un Dieu personnel. Puis là, Jésus s'adresse à Pierre d'une manière personnelle. Dans les Bibles, les noms sont toujours importants. Les noms, ils ont des significations. Comme je le disais, c est, c est, Dieu est un Dieu personnel. Donc, comment, comment est-ce que les noms qu'on donne et aussi comment est-ce qu'on exprime ces, ces noms-là? Pensez juste à, à Marie et Marthe. Hein? Quand Marthe se plaignait de sa sœur, puis là Jésus dit « Marthe, Marthe ». On entend tout quoi? Sa douceur. Quand euh, Lazare est décédé et que Jésus s'adresse à Marthe et Marie, on entend encore toute cette douceur-là. Et, et même quand Jésus est ressuscité puis qu'il s'est présenté à Marie, quand, à quel moment elle l'a reconnu? Quand il a nommé son nom Marie. Pâques. Et dans notre texte ici, toujours à partir du verset au verset 15, Jésus, il dit Jésus dit Simon Pierre. Oh, pourquoi Simon Pierre Il avait donné un autre nom. Il avait donné Pierre qui signifie le roc. Il a donné le nom de Céphas. Mais là, il, dit, il utilise quoi Son vieux nom. Il fait référence à quoi Il fait référence à la nature humaine de Pierre, à l'humanité de Pierre. Puis encore une fois, on sent toute la douceur de Jésus lorsqu'il s'adresse à, il dit ici Simon Pierre, Simon fils de Jonas. Et euh, comme je le disais tantôt, ici Jésus intervient d'une manière personnelle, comme il intervient d'une manière personnelle. Et pourquoi c'était tellement important, c'est que l'apôtre Pierre, comme je le disais, le fait qu'il a renié Jésus, il est dans une condition difficile, dans un état difficile. Et Jésus même associe cet échec-là à son identité humaine, Simon. Il fait référence à sa nature humaine. Alors que son nouveau nom, c'est Pierre, celui qui va être le roc, le, le leader de son Église, de ses disciples. Et de la même façon, Dieu, là, il nous dit aussi qu'on on a une relation personnelle avec Dieu. Et regardez comme dans Luc, il dit ne, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Encore, il fait référence à cette relation à cette intimité-là qu'on a avec Dieu, et un Dieu personnel, un salut personnel. Et dans le livre de l'Apocalypse, à plusieurs reprises, il revient avec ce concept-là, que vos noms sont inscrits dans le livre. Donc, il fait référence encore une fois à notre relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas un salut universel que « rentrer la gagne. Non, non, non, c'est chaque personne dans la famille de Dieu est choisie par Dieu. C'est quelque chose, ça. Comment il fait ça? Ça, je ne sais pas. Comment il fait pour avoir une relation personnelle avec nous? Je ne sais pas. Mais c'est une relation personnelle, unique, intimité. Deuxièmement, Jésus fait passer un test, le test de l'amour à l'apôtre Pierre. Et toute cette histoire-là, où Jésus s'adresse, pose à trois reprises, trois questions, fait référence au reniement de Pierre. À trois reprises, Pierre a Jésus. Et là, dans le texte ici, Jésus est en train de faire passer un test. Il se demande si l'apôtre Pierre est à la bonne place. Et comme je le mentionnais, cette histoire-là a été traumatisante de la même façon que dans mon expérience personnelle. Je n'ai pas eu juste cette expérience-là traumatisante. Je peux vous assurer, j'en ai eu quelques-unes dans ma vie. Mais souvenez-vous, quand Pierre a renié Jésus, hein, il dit immé immédiatement, alors qu'il parlait encore, qu'il venait juste de renier Jésus, un coq chanta. Le, regardez ça, moi ça c'est traumatisant. Le Seigneur se retourna et regarda qui? Pierre! Imaginez là! Il y a une foule qui est autour de Jésus, il est en train d'être accusé injustement. C'est dramatique comme situation. Et là tu L'apôtre Pierre, qui est un peu plus loin dans la cour, qui est autour du feu, en train de chauffer, puis là, tout d'un coup, le coq, coq chante. J'aurais jamais voulu être là. J'aurais jamais voulu que mes yeux croisent les, les yeux de Jésus. Et, et Pierre se souvient, alors que ce que le Seigneur lui avait dit avant que le coq chante, « Aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » Et il sortit pleurant amèrement. On peut comprendre. On peut comprendre comment Pierre était, à ce moment-là, brisé. Maintenant, il y a vraiment une grande différence entre Pierre et Judas. Pierre et Judas aussi, il a manqué son coup. Là. Et... Dans Matthieu 27, verset 3, le texte nous dit que Judas a été saisi de remords. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pendu. Alors que Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti, puis il a continué à suivre le Seigneur. Voyez-vous que la repentance, non, voyez-vous que les larmes, ça ne veut pas toujours dire quelque chose. Dans 1 Corinthiens 7, il parle de, de ceux qui pleurent selon le monde et ceux qui pleurent selon Dieu. Pleurer selon Dieu, c'est se tourner vers la vie. Il y a ce brisement-là, cette repentance-là, mais ce retour vers Jésus qui nous conduit vers la vie. Et c'est ce que l'apôtre Pierre a fait. Et l'histoire devient encore plus intéressante ou lourde. Et là, Jésus lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Ça, c'est une question tricky. Pourquoi? Parce que Jésus avait dit aux disciples, avant que Pierre renie Jésus, il dit, je vous annonce que vous allez tous être scandalisés puis que vous allez fuir. Qu'est-ce que Pierre a dit? Le beau Pierre, hein? c'est pour ça qu'on pense que Pierre, c'est un sanguin. Pierre lui dit, même si tous tribuchent, ça ne sera pas mon cas. Il y a du gaz. Il, il, il conteste qui? Jésus. Un petit peu prétentieux, là. « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, toi tu me renieras trois fois. » Pierre, convaincu de lui-même, « Mais Pierre reprit plus fortement, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Ouais. » non, non, Ils ont tous le même problème, les disciples. Il n'y a pas juste l'apôtre Pierre. Et là, là, quand Jésus il se dit, m'aimes-tu plus que ceux-ci? L'apôtre, il, <rire> la, la il, il, il, il, il est vraiment brisé. On va le voir dans ses réponses pourquoi. On ne sait pas ce que Pierre vivait dans sa conscience à ce moment-là, mais on peut imaginer. Il s'était repenti, il avait été pardonné, mais est-ce qu'il s'était pardonné? Ça, on ne sait pas. Jésus savait alors, il savait quoi faire avec son serviteur. Donc, Pierre devait porter un fardeau sur ses épaules. Et malgré ce que Pierre a fait, Pierre aimait sincèrement Jésus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Quand il dit, Jésus, tu sais que je t'aime, il ne ment pas. Mais Jésus s'attendait à plus que ça. Il aimait imparfaitement Jésus, mais il l'aimait sincèrement. Et quand on aime vraiment Jésus, nos fautes ne nous laissent pas indifférents. C'est pour ça que Pierre était brisé, parce qu'il aimait vraiment Jésus, puis il a réalisé ce qu'il a fait, puis là, il était foudroyé. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 1,9, c'est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. » Ce qui caractérise un croyant, c'est la confession. C'est la repentance. Parce qu'on aime Dieu et nos péchés nous dérangent. Et plus je vieillis, plus mes péchés me dérangent. Vous savez pourquoi? Parce que j'en suis plus conscient que jamais. Le péché, là, ça se cache dans nos vies, dans toutes sortes de coins que qu'on n'imagine pas. Puis là, tout d'un coup, en vieillissant, oh là, un coup, on voit, oh, oh, oh, oh, là, oh, là, oh là, là, là, on, on voit la différence entre la majesté et la sainteté de Dieu et qui nous sommes. On est dérangé, et c'est pour ça qu'on soupire après le retour de Jésus pour être libéré de ce misérable que je suis, comme le crie Jésus, Paul, dans Romains 7. Si vous avez, ce n'est pas quelque chose de nouveau, sûrement que je vais partager avec vous, mais je trouve que c'est important dans l'utilisation des mots « amour » ici. Oh, J'aime ça ce passage-là qui nous dit « car l'amour de Christ nous presse ». La plus grande motivation qu'on a pour servir Dieu, c'est d'aimer Dieu de comprendre l'amour de Dieu et d'aimer Dieu en retour. Motivé par l'amour, pas motivé par les mérites personnels, pas motivé par les bénéfices, motivé parce qu'on a tellement compris l'amour de Dieu, son amour était si grand qu'en retour, bien, on veut l'aimer aussi et le servir. Donc, dans le même m'aimes-tu », dans le grec, il y a des nuances qui sont utilisées, qui sont vraiment intéressantes. Dans les trois questions que Jésus utilise, à deux reprises, il va utiliser, ok, dans le, dans le grec, euh, euh, il, y a, euh, il y a quatre mots. J'ai enseigné ça à la, à la, le dimanche de la Saint-Valentin, euh, peut-être il y deux ans. J'avais expliqué hein, qu'en français, on a un seul mot. Amour, en anglais, on a deux mots, like, love, mais dans le grec, on a quatre mots, mais on n'a pas le temps de voir les quatre mots. Mais les deux premières fois que Jésus s'adresse à Pierre, il lui dit, est-ce que agapéo, est-ce que tu m'aimes? Et le, le mot grec fait référence à un amour très exigeant, un amour très consacré. Et, et la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, lorsque Dieu parle qu'il aime les hommes, il utilise ce mot. Mais parfois, il utilise les autres mots. Mais là, il utilise ce mot-là, particulièrement dans le texte ici. Alors, quand Jésus pose la question à Pierre, il lui dit « m'aimes-tu? », bien, il utilise ce mot-là et Pierre est incapable de répondre avec ce mot-là. Il répond avec « phileo ». Il répond avec l'amour fraternel. Quand il nous dit de nous aimer les frères et les sœurs, ça fait souvent référence à l'amour fraternel. L'amour, euh, c'est ça, fraternel. Alors Pierre, lui, Jésus il dit agapeo, Pierre, puis Pierre répond philéo. Il est pas capable de répondre agapeo. Il a été traumatisé. Il se souvient que déjà j'ai répondu agapeo. Deuxième fois, Jésus dit Pierre, Agapéo, moi Pierre répond Ah, oh, Philéo, Jésus, tu le sais. Tu sais que je t'aime, mais je ne suis pas capable de t'aimer, Agapéo. La troisième fois, Jésus dit Philéo, moi, Pierre Il descend au niveau de son serviteur, puis le serviteur répond. Seigneur Jésus, Philéo. Ce qui est de fantastique dans cette situation-là, c'est que le serviteur de Dieu était tout à coup à la bonne place. Il n'est pas capable, le Simon, d'aimer Dieu d'une manière agapée. C'est seulement Dieu qui peut produire ce miracle-là dans nous. Et Dieu ne peut pas utiliser Simon. Il peut utiliser Pierre, mais il ne peut pas utiliser Simon. Parce que tant que Simon vit, c'est la chair, c'est l'homme, c'est l'incapacité, c'est l'orgueil. Mais lorsque l'Esprit de Dieu fait le miracle dans nos vies, qu'il nous utilise, là on rentre dans des voies que seulement Dieu peut faire. Pierre a perdu, avec son expérience, confiance en lui-même. Et là, il est, comme je le disais, à la bonne pièce, au bon endroit. Perdu son orgueil, ses prétentions, son assurance. Tant qu'on croit qu'on est capable de servir Dieu par nous-mêmes, on n'est pas utile à Dieu. Et vous dire que c'est jamais revenu, ça, d'avoir servi Dieu dans l'orgueil. Souvent. Mais je veux toujours revenir à la bonne place. C'est pour ça que je vais me rencontrer Dieu tous les jours. Pour faire le ménage dans ma vie, régler les choses, revenir à la bonne place. Faire confiance à Dieu. Si ce n'est pas avec... Euh, Tel problème que j'ai dans ma vie, j'ai des problèmes avec d'autres choses, et là, je dois gérer les autres choses. Mais cet état-là de faiblesse, je veux la garder. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 12. Vous savez, quand il dit, j'ai demandé à Dieu d'être délivré de quelque chose, tout le monde n'est pas d'accord sur le quelque chose. À trois reprises, il a demandé, Dieu a dit, ma grâce te suffit. Et là, il dit, je me plais dans les faiblesses. C'est beau, ça. Il est à la bonne place. C'est que finalement, Pierre, c'est vrai que tu ne seras pas capable de servir Dieu, c'est vrai que euh, tu es faible, mais Dieu est fort. Puis tu vas voir qu'est-ce que Dieu fait avec quelque chose qui est faible. Tante Marianne, pour celles qui l'ont connue, Marianne Petit-Claire, elle disait, euh, Moïse a vécu 120 ans. Les 40 premières années, il était où? Chez les Égyptiens. Et il y avait une position d'autorité. Le texte, il dit, euh, je pense que c'est dans l'hébreu, il dit qu'il y a eu les plus grandes formations de l'Égypte. Moïse pensait qu'il était quelqu'un. Et quand il a voulu délivrer son peuple, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu le faire par ses propres forces. Il a tué un Égyptien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui dans le désert pendant 40 ans. Qu'est-ce qu'il a appris pendant 40 ans? Qui était rien. Il était tellement brisé, le pauvre Moïse, que quand Dieu l'appelle, qu'est-ce qu'il fait avec Dieu? Ça aussi, c'est une super conversation entre Pierre, Moïse et Dieu. Hein? Dieu, il dit, bon, tu vas aller parler pour moi, là, devant Pharaon. Ouh! Noé, oui, tu sais que j'ai la langue euh, maladroite. Hein? Hey. Il l'a fait au moins trois reprises que je me souviens Oh, les hommes, on est-tu spécial, hein? On résiste de même à Dieu. Et là, 40 ans, berger. Je pense que c'est là qu'il a appris à être l'homme le plus patient du monde. Le texte nous dit. Et là, les 40 dernières années, Marianne disait, il a découvert qu'est-ce que Dieu peut faire avec Arié. Et c'est pour ça que cet état-là de faiblesse quand on, on, Dieu nous appelle à faire quelque chose, puis on ne se voit pas capable, on ne se voit pas adéquat, on est à la bonne classe, mais ce qu'on voit dans la vie des serviteurs, c'est l'obéissance, comme on va le voir dans quelques instants. Alors, euh, là, après avoir passé ce test, Pierre était prêt à entendre, Qu'est-ce que Jésus avait pour lui? La responsabilité. Et à tout, chaque, chaque fois que Jésus a posé la question, que Pierre a répondu, Jésus a répondu avec le sens de sa mission. La première fois, il dit « Nourris mes agneaux ». La deuxième fois, il lui dit « Prends soin de mes brebis ». La troisième fois, il dit « Nourris mes brebis ». Jésus lui confie l'Église fantastique. Il était prêt, là. Il était au, au bon endroit. Dieu lui confie. Là, il lui dit, Pierre, prends soin. Et même, le mot « nourrir des agneaux », ça fait référence, euh, dans l'original, à mes petits agneaux, mes bébés. En voulant dire qu'ils sont précieux et fragiles. Et Pierre a compris ça, cette responsabilité-là. On a étudié ensemble ce passage avec Marc-André. Ce passage dans 1 Pierre chapitre 5, dans lequel Pierre dit, voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant à, à la gloire euh, et participant de la gloire qui doit être révélée, prenez soin du troupeau de Dieu qui, qui est sous votre garde. Prenez soin du troupeau. Même idée, même pensée. Et Paul dit la même chose dans Acte chapitre 20 lorsqu'il rencontre les anciens, il leur dit, faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Même idée. Les brebis. On a vu ensemble aussi quand on a étudié ce passage-là dans un Pierre chapitre 5. On a vu que dans Jérémie, chapitre 3, Dieu dit comment la tâche de leader dans l'Église est importante. Il dit « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils prendront soin de vous avec la connaissance et le discernement nécessaires. » On a vu ensemble que les leaders de l'Église, c'est des bergers. C'est des gens qui prennent soin de l'Église comme le berger prenait soin de ses petites brebis. Et c'est ça qu'il confie à l'apôtre Pierre. Il, lui, il utilise Dieu utilise les bergers, les leaders, comme si, pour qu'ils prennent soin de l'Église, comme si c'était Dieu lui-même qui prenait soin de l'Église. C'est pour ça que c'est sévère, le choix des leaders. C'est pour ça qu'ils ont des comptes à rendre. C'est pour ça que c'est grave. On ne veut pas laisser. Moi, ça me scandalise de voir des prédicateurs à la télévision qui disent n'importe quoi, qui abusent du troupeau pour avoir de l'argent ou pour les dominer. Puis quel mauvais témoignage! Quelle mauvaise réputation! C'était la responsabilité de Pierre. C'est la responsabilité des leaders, mais chacun de nous, on a aussi des responsabilités. Dieu nous confie à chacun de nous des choses à faire. On a aussi, comme l'apôtre Pierre, la responsabilité d'aimer Dieu. On a la responsabilité de partager notre foi. On a la responsabilité de servir nos frères et nos sœurs. Chacun de nous, on n'a on pas, on pas la, la même responsabilité de Pierre, mais on a chacun de nous des responsabilités qu'on doit accomplir. Là, je termine avec le prix à payer parce que là, le serviteur est prêt, Jésus lui confie une responsabilité et là, Jésus lui dit ce que ça va coûter. Quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux,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 Quand il était jeune, il allait où il voulait. C'était un, un sanguin, un spontané. Mais là, il dit, maintenant que tu deviens un serviteur, il dit, là, c'est plus toi qui décides. C'est quelqu'un d'autre qui décide pour toi. Puis ça va te coûter quelque chose, ça va te coûter ta vie. Dieu lui dit que c'est d'autres qui vont décider où tu vas aller. Il lui dit aussi que tu vas payer par le prix de la mort. Dans l'expression euh, « tu tendras les bras », la tradition rapporte que Pierre est mort, la crucifié met la tête par en bas. Et tendre les bras, ils sont convaincus que certains commentateurs, que c'est l'idée ici qu'il euh, va être crucifié. Et même pour des commentateurs, il dit cela pour indiquer par quelle mort. Donc, Dieu, vraiment, il nous indique comment Pierre était pour mourir. Et là, il lui dit, « Suis-moi. » il revient, il revient encore une fois, au début, lorsque Dieu choisit Pierre, hein, Jésus leur dit, « Suis-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet le suivirent. Et là, Dieu demande encore la même chose. Jésus demande encore la même chose. Suis-moi. Suis-moi. Le prix est élevé, mais ça vaut la peine. Quand tu comprends l'amour de Dieu, il n'y a pas de sacrifice humain qui est, qui est trop grand. Pierre, on le reconnaît, on n'a pas tout le temps, là, parce qu'il faut que je termine bientôt, mais là, il dit, je tourne vers Pierre, puis là, lui, c'est quoi qui est arrivé à lui? C'est pour ça qu'on pense que c'est des arguments forts pour expliquer que ça s'est vraiment passé. Là. Ce sont des témoins oculaires qui nous partagent comment va la conversation. Et Jésus lui répond, si je veux qu'il vive Jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Ce <rire> n'est pas de tes affaires. Dieu avait déjà dit ça dans, dans Acts chapitre 1, hein, lorsque les disciples, là, euh, <rire> euh, les anges annoncent et disent, euh, « hey, euh, euh, Jésus va revenir de la même façon qu'il est parti, puis là, les disciples, hein? c'est-tu à ce moment-là que tu vas rétablir euh, le royaume d'Israël? » Les anges répondent, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça, c'est tes affaires. Ce que Dieu veut faire avec, avec Jean, ça, c'est pas de tes affaires. Ce que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un d'autre, c'est pas de tes affaires. C'est ça qu'il dit. Le plan de Dieu pour chacun de nous, il est différent, il n'est pas mieux, il n'est pas pire, il est juste différent. Quelqu'un, il choisit de travailler d'une certaine façon dans la vie de quelqu'un, puis c'est fantastique, puis il travaille d'une autre façon. Des fois, quelqu'un, il va le faire vivre jusqu'à 94 ans, comme M. Alexanian. puis il, autrement, il va aller chercher Robert Beauchamp lorsqu'il avait 55 ans. J'aime ce passage-là. Je termine avec ça. Et que dirais-je encore, le temps me manquerait en effet, vous parlez de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Ils ont tous eu des, des plans différents. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule des lions, était, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, étant vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. Enfin, c'est-tu quelque chose d'extraordinaire? Mais d'autres ont été torturés et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi la moquerie, le fouet, les chaînes, la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peaux de brebis ou de chefs, privés de tout, persécutés, maltraités. Ils ont eu le monde. « Et eux, dont le monde n'était pas digne, ils erraient dans le désert, dans les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre, comme à Rome, les catacombes. Tous ceux-là, bien qu'ayant reçu un bon, un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. » Dieu a un plan différent pour chacune. On n'est pas tous appelés à être pasteur, on n'est pas tous appelés à être diacre, à être chantre. Vous ne voulez pas que je sois là. Mais quel est le plan de Dieu pour ta vie? C'est quoi que Dieu il veut? C'est quoi ta mission? Le plan des autres, ce n'est pas ton affaire. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Peu importe le prix à payer. Le passage termine avec juste cette citation-là, cette citation on pourrait réfléchir longtemps. Jésus a fait tellement de choses. Il parle encore une fois en témoin oculaire qui a vu ces choses. Mais ce qui est le plus important, c'est le centre du livre. On le voit ensemble plusieurs fois. Mais, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ce qui préoccupe le plus Jésus, c'est votre salut. Et au travers toute cette série, tout ce qu'on a étudié ensemble, si vous n'avez pas encore pris cette décision-là, c'est le temps de le faire maintenant. Demain, on ne sait pas qu ce qu'il y a. Cet échange de Pierre avec Jésus comprend trois éléments. Une question, une réponse, puis une responsabilité. Si Jésus avait une conversation avec toi, ce matin, quelle serait la question? C'est quoi qui te poserait comme question? Qu'est-ce qui aurait besoin d'être rétabli? Quelle serait ta réponse à Jésus? Et quelle responsabilité que Jésus te donne? C'est personnel. Chacun de nous, on doit répondre à ça. Et moi, j'aimerais ça, ce matin, t'inviter à faire cette réponse. J'aimerais ça prier avec vous. Je ne vais pas faire un appel pour venir en avant ici, bien que ça serait tellement approprié, mais à votre place dans votre relation, dans vos pensées, tout le long que j'ai enseigné, vous avez pensé à des choses. De quoi Jésus te parle-t-il? Quelle est ta réponse? Et quelle est ta mission? Prions. Seigneur Jésus, merci pour les Écritures qui nous dévoilent toute l'humanité de tes enfants et de tes serviteurs. C'est ce qui lui donne encore plus de crédibilité. Seigneur Jésus, j'ai plusieurs domaines dans ma propre vie, Seigneur, qui auraient besoin d'être transformés. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans ma vie, comme dans chacun de nous. Seigneur Jésus, ce matin, c'était comme une conversation avec toi. Et Seigneur, tu, tu as sûrement des questions pour chacun de nous. Et je te demande, Seigneur, que ces questions-là soient claires. Seulement, Seigneur, que notre réponse aussi soit une, une, une réponse obéissante, prêt à payer le prix. Et que, Seigneur, tu puisses nous donner la conviction où tu veux nous utiliser et comment tu veux nous utiliser. Je vous invite à prendre quelques secondes de, de silence et de parler à Jésus. Il vous nomme par votre nom, Marie, Simon. Ayez ce dialogue avec lui. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et je ne sais pas c'est quoi le plan pour ta vie, mais es-tu prêt à le suivre? Si tu as fait cette prière, que tu es prêt à aller où il veut pour toi, peux-tu juste lever ta main? Tu vais prier pour toi. Amen, Amen, Amen. Qui d'autre prie que ta volonté soit faite? Êtes-vous prêt à faire la volonté de Jésus, peu importe ce que ça coûte? Amen. Amen. Amen. Je vois, oui. Vous pouvez descendre vos mains. Seigneur, je te prie pour ces décisions. Et Seigneur, ce n'est pas un dimanche matin qui fait la différence. Seigneur, c'est à tous les jours. Je te demande, Seigneur Jésus, de bénir ses frères, ses sœurs, puis je te demande, Seigneur Jésus, à qu'ils puissent apprendre à dépendre de toi, à ne pas se confier dans la chair, mais aussi à ne pas rechercher le confort, mais accepter, Seigneur, où tu veux nous conduire. Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite. Bénis mes frères et mes sœurs, bénis cette Église pour ta gloire. Amen.